la gestion des droits d'auteur pour le matériel audio et vidéo peut s'avérer complexe. Il y a d'abord une différence entre présenter un média dont l'enseignant ou le cégep possède une copie légitime et de présenter du matériel qui vient d'une plateforme en ligne. Ça dépend beaucoup, beaucoup du contexte d'utilisation par rapport à la vidéo. Il y a vraiment un enjeu par rapport à euh, voir les différents euh, contextes d'utilisation. Euh, si je suis en classe, euh, ça va être différent que si je, dépose, je veux déposer un document en ligne pour que mes étudiants l'utilisent. Il y a une grande distinction à faire. Si je suis en classe, que ce soit en ligne ou, ou euh, au cégep, euh, je dois seulement avoir une copie qui a été acquise euh, légalement euh, du document pour pouvoir le présenter à mes étudiants. Donc, si j'ai un DVD que j'ai acheté comme enseignant, je peux le présenter en classe à mes étudiants sans problème je peux faire la même chose avec mon DVD dans ma classe en ligne, le présenter à mes étudiants, ça va. Jusque-là, pas de problème. Ce qui est un problème, c'est que j'ai besoin de, de, que mes étudiants regardent la vidéo à différents moments d'eux-mêmes et je veux le déposer sur une plateforme en ligne. À ce moment-là, il y a une reproduction qui est faite et là, c'est illégal de le faire. Il faut absolument aller chercher les droits d'utilisation, demander à la compagnie si on peut le faire. Pour les plateformes en ligne, il est impératif de vérifier les droits de diffusion dans un cadre pédagogique sur chacun des sites. De plus, le contenu des sites de streaming peut changer sans préavis. Une vidéo peut donc être retirée de l'offre du site à tout moment. Il est donc préférable d'utiliser, quand c'est possible, les outils de streaming déjà disponibles au cégep, comme Curio, qui présente entre autres le matériel de Radio-Canada. Enfin, Quoi faire pour que les étudiants puissent visionner une vidéo à leur convenance? Le plus simple pour un film en différé, c'est contacter la bibliothèque pour valider si on peut le faire ou non. Euh, on va le déposer sur Stream pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, toute la communauté collégiale peut y accéder à ce moment-là.